Dans l'imagerie populaire, un champignon est composé d'un chapeau et d'un pied. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. La majeure partie du champignon, le mycélium, se trouve à l'intérieur du sol ou du bois sur lequel il pousse. De plus, certains champignons n'ont pas de pied ou de chapeau et certains sont de taille microscopique. On connaît encore très mal les champignons présents dans la réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. On s'attend à ce qu'il y ait plus de 300 espèces, dont certaines étant rares au Québec.